you. Bonjour à tous mes amis abonnés je vous remercie de soutenir ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous partager une CPVI à ma demande faite par des amis youtubeurs Thierry et Sweetie qui effectuent de la transcommunication instrumentale avec de beaux résultats je vous place le lien de la chaîne sur la vidéo. Les voix sont claires et nettes mieux que moi Allez visiter leur chaîne afin de les soutenir tout comme moi ils font cela gratuitement afin de rassurer les personnes en deuil et n'hésitez pas à me donner votre avis merci je place à l'audio plusieurs fois. Merci beaucoup Tiana Sofane. Habib, aurais-tu un message à transmettre à ta fille ce soir <t 'en> Habib, Aurais-tu un message à transmettre à ta fille ce soir <métionne> Habib, aurais-tu un message à transmettre à ta fille ce soir Habib, aurais-tu un message à transmettre à ta fille ce soir en fait, bah, Habib, aurais-tu un message à transmettre à ta fille ce soir